Bonjour à tous, nous allons attendre encore une ou deux petites minutes que tout le monde se connecte avant de pouvoir démarrer. Laissez les gens se connecter. patiente encore 30 petites secondes et puis on va pouvoir démarrer bon, on va pouvoir démarrer Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce second volet de notre semaine de l'automatisation qui va aujourd'hui vous présenter l'automatisation des communications entrantes au sein de vos entreprises. Aujourd'hui, nous utilisons Livestorm qui est un outil de présentation et je vous propose de poser vos questions pendant le déroulé de la présentation dans l'onglet prévu à cet effet et puis... Nous garderons un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. D'autres personnes sont connectées également et s'il y a des réponses qui peuvent être effectuées au fur et à mesure, elles le seront pendant ce webinaire. Je me présente, Pierre Legrand, je suis manager RPH et Talent au sein de la business line Smart Automation et j'ai en charge une équipe qui travaillent sur les sujets d'automatisation et qui accompagne nos différents clients tout au long de leur réalisation de projet, aussi bien sur les POC pour éprouver les solutions que sur les, des centres de services dédiés à, à l'automatisation. Donc pour ce webinaire, nous allons illustrer aujourd'hui comment automatiser les communications entrantes et comment le RPA pourra libérer vos équipes de tâches répétitives, gagnant en maîtrise, en réactivité et surtout en fiabilité pour améliorer le ressenti client. Donc aujourd'hui, comme agenda proposé, d'abord je vais vous faire une brève présentation de talent pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas encore. Ensuite, je vous ferai un, un rapide topo sur ce qu'est la RPA, et ses euh, et et différents apports. Euh, je passerai ensuite sur les enjeux de la communication au sein de la relation client. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'automatisation afin de réhumaniser la relation client. Donc là, on a un petit sujet intéressant à traiter. Et je vous montrerai également que des solutions techniques innovantes on vous permet de recentrer la qualité de service et le client au centre des préoccupations. Et enfin, euh, j'illustrerai ces éléments via un cas d'usage qui euh, permettra d'illustrer les propos de ce webinar. Et enfin, ben, nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées pendant notre exposé. Donc aujourd'hui, euh, Talent est un acteur français, multispécialiste du conseil et des services, donc, euh, c'est une société qui existe depuis plus de 15 ans maintenant et notre mission est, est d'accompagner nos différents clients dans leur transformation agile, digitale et surtout opérationnelle. Aujourd'hui, Talent, c'est euh, 3500 environ consultants et consultantes euh, et plus de 18 implantations en France et à l'international. Et euh, Talent, ce sont aussi des expertises techniques et métiers euh, très fort qui nous permettra d'adresser les différentes spécificités sectorielles euh, et nous nous appuyons également sur euh, des partenaires éditeurs et des solutions fortes et innovantes pour accompagner nos clients et nos projets euh, tout au long de, de nos réalisations. En deux minutes, pour comprendre la RPA, qu'est-ce que c'est euh, C'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, la RPA, ça veut dire Robotic Process Automation, donc euh, l'automatisation des process automatisés ou robotisés. Donc, ça permet en, en gros euh, d'automatiser via les interfaces de votre ordinateur les différentes activités ou processus euh, que vous réalisez au quotidien ou que vos collaborateurs réalisent au quotidien. C'est une technologie qui est aujourd'hui non intrusive qui permet d'utiliser des robots qui réalisent de manière 100% automatisée les processus que vous réalisez aujourd'hui sur votre environnement de travail. Aujourd'hui, on accède parfaitement à l'ensemble des applications métiers que vous utilisez aujourd'hui. Ça va de Outlook jusqu'à votre ERP ou votre application web. Et on peut automatiser l'ensemble des tâches que vous réalisez sur ces différentes euh, applications. Ça permet également de tracer l'ensemble de vos actions et de pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces éléments. Aujourd'hui, les bénéfices du RPA sont euh, assez ciblés. Ça permet d'avoir quelque chose qui est 100% digitalisé, d'avoir des gains de productivité non négligeables, puisque ça nous permet de travailler également sur des heures non ouvrées, d'avoir une réactivité et surtout une capacité à gérer des pics tout au long de l'année sur vos différentes activités. On a également un apprentissage continu et une capitalisation de l'expérience puisqu'au fur et à mesure on apprend, on modifie, on amende les différents processus, ce qui nous permet d'avoir un ciblage beaucoup plus adapté à vos différents processus. Aujourd'hui, la, la RPA fait gagner des milliers d'heures de travail par an. Donc là, euh, on est au global, hein, pas forcément pour une personne, mais en tout cas, ça permet d'avoir euh, des gains de temps et surtout de pouvoir recentrer l'activité des personnes sur des tâches à valeur ajoutée. Ça, ça leur permet notamment de pouvoir éviter de, de traiter des tâches qui sont longues et souvent fastidieuses. Que va-t-on automatiser Alors aujourd'hui, on peut automatiser beaucoup de choses, hein, des tâches manuelles, répétitives et surtout chronophages, que ce soit en front ou en back-office. Euh, on peut automatiser des processus qui accèdent à différents applicatifs. Euh, donc, Je le disais tout à l'heure, hein, sur l'ensemble des applications qui sont disponibles sur votre poste de travail et, et également euh, sur beaucoup de sources de données nécessite d'interagir avec les différents outils que vous avez à votre disposition ça nous permet d'avoir des processus qui sont structurés avec des règles et des logiques qui sont simples et prévisibles on verra tout à l'heure avec le couplage de l'automatisation qu'on peut aller encore plus loin mais aujourd'hui les processus dont l'automatisation se sert permet de surtout adresser les, les processus qui sont chronophages et répétitifs. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut être automatisé le sera. On est euh, présent sur l'ensemble des métiers euh, de l'entreprise, que ce soit la finance, la supply, côté IT, côté RH, et même service client, c'est là où on va avoir un petit focus euh, aujourd'hui. Et, euh, et ça nous permet vraiment de d'avoir une vision transverse et d'avoir un impact transverse sur toutes les euh, sur toutes les directions de l'entreprise. Donc voilà, j'ai fait un petit focus vraiment très rapide de ce qu'est aujourd'hui la RPA. Sûrement beaucoup d'entre vous connaissaient déjà cette cette technologie qui permet de d'automatiser les processus. Donc là, je vais rentrer dans le vite du sujet et de rentrer vraiment dans la communication client et de voir euh, qu'aujourd'hui c'est vraiment un enjeu primordial de la relation. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux qui sont euh, qui sont à répondre pour les entreprises auprès de ces clients. Le premier enjeu qui est de répondre efficacement aux sollicitations et aux demandes du client. Ça peut être un, un élément tout à fait basique, hein, mais... Il faut garder en tête que répondre et surtout bien traiter les demandes clients, c'est un des enjeux les plus importants de la relation client. Chaque jour, aujourd'hui, les, co les, les, les consommateurs vous sollicitent, vous, euh, les marques, pour des réclamations, des demandes d'informations ou encore euh, des suggestions à travers euh, des canaux de communication euh, qui peuvent être divers et variés. On parle aujourd'hui euh, aujourd de SMS d'emails, de réseaux sociaux, de téléphone ou même directement en magasin. Et euh, ces derniers mois, notamment avec euh, le contexte actuel, on a vu un demand... le nombre de demandes clients, euh, en tout cas chez certaines enseignes, avec euh, des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes d'expérience client, qui attendent de la part de... de vos marques et de vos conseillers clients des réponses rapides et efficaces et avec le contexte actuel particulièrement avec la distanciation et le fait que la communication avec les clients est de plus en plus dématérialisée les demandes affluent et déployer une stratégie aujourd'hui omnicanale devient incontournable le deuxième enjeu c'est de pouvoir innover pour satisfaire les consommateurs en continu. Aujourd'hui, la crise la Covid-19 et les politiques de confinement ont entraîné une importante digitalisation de la relation client. Ça, euh, on peut plus se cacher derrière ça. Et euh, l'expérience client, de manière générale, a complètement changé. Les consommateurs, même ceux qui étaient réticents à cette idée, ben, ils ont dû se familiariser avec ces canaux digitaux et en augmenter l'usage. Euh, C'est particulièrement le cas dans un secteur comme le retail, par exemple, hein, où les euh, canaux online ont remplacé, du moins pour le moment, hein, euh, bah, les canaux offline euh, qui existaient encore, bah, encore chez euh, les restaurateurs, qui aujourd'hui euh, bah, doivent proposer à leurs clients de commander en ligne euh, pour surmonter cette crise, tout simplement. Et une étude récente montre que les... Euh, les changements dans l'évolution des comportements des consommateurs avant et après la Covid-19 ont eu lieu. On y observe bien une diminution des canaux physiques, bien sûr, on parle de visites en magasin, par exemple, et surtout traditionnel, le téléphone notamment, ainsi qu'une augmentation de l'usage des canaux digitaux. Là, on parle de sites web, d'applications mobiles, d'applications de messagerie, les réseaux sociaux, euh, les appels vidéo, et, euh, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un nouveau contexte, donc on a de nouvelles habitudes. Donc on a aussi de nouveaux comportements. Euh, maintenant, c'est aux entreprises de se réinventer pour rester performant d'un point de vue économique, tout en renforçant le lien commercial. L'enjeu principal, vous allez me dire, ben, c'est être innovant, tout en continuant d'inspirer confiance. Afin de maintenir cette dynamique, qui permet de pérenniser l'activité commerciale. Ainsi, les entreprises bah, qui jusque-là n'avaient pas encore sauté le pas du digital bah, ont été amenées à marche forcée, à mettre en place bah, de nouvelles solutions pour gérer les relations clients. Certaines d'entre elles qui avaient commencé à mettre en place cette digitalisation elles bah, sont allées encore plus loin euh, dans leurs démarches au fil de l'année et d'autres se posent encore la question de la manière dont, dont elles veulent y aller. Le troisième enjeu, et pas des moindres, qui est de placer les clients au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc ça, aujourd'hui, les clients sont la richesse d'une entreprise. Donc pour les satisfaire, au mieux, les entreprises aujourd'hui doivent adapter de manière globale leur stratégie en fonction d'eux. Donc ça, dans le but d'optimiser, bien sûr, l'expérience client sur tous les canaux et les différents points de contact. Alors l'année 2021, en tout cas le reste de l'année 2021 qui se profile aujourd'hui, bah, semble encore rimer avec incertitude, même si on, on espère s'ouvrir de plus en plus. Euh, bah, combien de temps et combien de fois serons-nous euh, reconfinés euh, Le virus t il par disparaître Va-t-on encore définitivement mon, changer de mode de vie etc. Donc les questions fusent. Et ça, euh, ce consommateur dont le lendemain est flou, auquel vous vous adressez au quotidien aussi, euh, donc euh, doit être rassuré, choyé et être apaisé de ses angoisses euh, tout en bienveillance. Donc, euh, c'est donc en, en plaçant ce client au cœur de votre stratégie bah, que vous répondrez au mieux aux attentes de vos clients en 2021. Là, J'ai mis un, un petit... Euh, un petit euh, graphique qui permet d'illustrer avant et après le Covid euh, les différences notables au niveau des communications clients. On va en parler après. Un autre défi de taille pour les marques aujourd'hui, dans l'optimisation de leur expérience client, ça passe par les nouvelles technologies et surtout l'intelligence artificielle. C'est sans aucun doute euh, le terrain de jeu privilégié euh, des prochaines années pour les entreprises en matière d'innovation. On parle ici euh, d'intelligence artificielle appliquée à la relation client. Donc, il s'agisse de chatbot, de callbot, de réalité virtuelle dans les magasins ou encore de machine learning dans le traitement des demandes clients. De manière générale, les nouvelles technologies se développe sur tous les canaux de communication. Donc ça, afin de faire gagner un temps précieux aux équipes, en les déchargeant des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. On va y revenir. Ces avancées aujourd'hui doivent venir booster et améliorer la relation client à leur manière, tout en facilitant le quotidien aussi bien des marques que des consommateurs. Cette approche d'automatiser la relation client pour la réhumaniser semble une approche qui est un peu contradictoire. Mais le constat est que en quelques décennies, le temps semble avoir rétréci. Les choses vont plus vite, les délais sont plus courts, les flux sont tendus et les gens sont pressés. Pressés d'avoir une réponse, pressés de régler leurs problématiques, pressés d'avoir quelqu'un à l'autre bout du, du ligne. Et cela à toute heure du jour et de la nuit. Les conséquences de cette immédiateté dans la communication entraînent des changements notables au sein de l'entreprise, et notamment au moment de la prise en compte de ces échanges clients. Donc aujourd'hui, on veut vraiment axer nos différents points sur ces cinq axes qui sont affichés aujourd'hui pour pouvoir optimiser ces différents échanges d'informations avec les différentes parties prenantes qui sont les clients, soit externes ou aussi internes, bien sûr, pouvoir accélérer la prise en charge des, euh, des demandes et surtout en améliorer la pertinence, gérer les différentes fluctuations. Aujourd'hui, on a, on a des pics d'activité et surtout des ouvertures continues. On n'a plus de jour, on n'a plus de nuit puisqu'on on peut interagir avec l'entreprise n'importe quand. Garantir cette traçabilité et surtout se conformer et s'adapter aux nouvelles exigences clients qui sont, elles, de plus en plus élevées. Une enquête récente, aujourd'hui, menée auprès des consommateurs, révèle que 62% d'entre eux sont agacés par un temps d'attente trop important. Donc, On a tous vécu hein, cette situation. Tandis que 52% d'entre elles regrettent de devoir se répéter systématiquement. Donc, vous avez certainement vous-même vécu ce type de situation, en tant que client, bien sûr, euh, où vous avez euh, contacté votre service client préféré et devoir vous répéter trois fois en fonction des trois interlocuteurs, et même de devoir rappeler qui vous êtes, alors que on est censé vous connaître euh, au fil de la conversation. Donc, ça, ce sont des choses qui nous agacent qui nous font perdre du temps et euh, qui ne font pas avancer le sujet de la relation client. Aujourd'hui, imaginez au contraire ce que ce qu'un service client qui soit réactif et rapide peut apporter à vos clients. Le sentiment d'être écouté, la satisfaction, une confiance accrue, et surtout, ce qui demande aussi maintenant de plus en plus, une relation personnalisée. Aujourd'hui, utiliser la technologie numérique pour créer des expériences uniques et mémorables pour vos clients, c'est vraiment à votre portée. Alors là, j'ai mis un nuage de mots qui illustre, bien sûr, de manière non exhaustive, hein, euh, les outils qui vont vous permettre, en les assemblant et en les orchestrant, bah, de pouvoir construire un système relationnel réactif et rapide. Ces technologies aujourd'hui peuvent faire peur, voire vous êtes complètement inconnu. Pourtant, pour la pour plupart d'entre elles, elles ont aujourd'hui atteint un niveau de maturité élevé. Quelques exemples de votre quotidien euh, euh, vous illustrent leur omniprésence. On va parler de Siri, on va parler d'Alexa, qui sont deux exemples très frappants et qui disent aujourd'hui, oui, les solutions techniques, l'intelligence artificielle, sont déjà présentes dans mon quotidien Et comment, aujourd'hui, je fais pour déployer ça au sein de mon entreprise pour gérer toutes ces communications qui m'arrivent à toute heure du jour et de la nuit sur différents canaux et de pouvoir en faire bénéficier mes clients tout en ayant aujourd'hui un apport aussi pour mon entreprise Le plus gros frein aujourd'hui qui est vraiment par rapport à ces nouvelles technologies, c'est la défiance. La question, c'est comment est-ce que je peux avoir confiance un, en un robot qui va, va répondre ou prendre en compte les demandes de mes clients. Aujourd'hui, vous avez déjà eu affaire à des outils tels que les chatbots. Quand vous discutez avec un robot qui est derrière euh, votre écran, bah, euh, ça vous choque de moins en moins. Vous parlez aussi aujourd'hui avec euh, des robots vous parlez à Alexa, vous parlez avec Siri, et euh, vous cherchez de l'information, vous l'avez de manière immédiate, et pourtant votre satisfaction est toujours aussi bonne, elle est même élevée, puisque vous avez eu votre réponse très rapidement avec euh, quelqu'un qui n'était pas une personne humaine à l'autre bout de, du fil ou à l'autre bout de votre appareil. Donc aujourd'hui, peu importe votre moyen de communication, que ce soit par SMS, par voix, donc par téléphone, que ce soit sur chatbot, par mail, sur les différents réseaux sociaux ou autres, vous allez pouvoir mettre à disposition de l'automatisation et des robots. Ces robots qui vont être couplés à euh, des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir détecter, comprendre, analyser et surtout prendre des décisions par rapport à à des questionnements qui sont effectués par vos différents clients, pour vous permettre d'avoir une réponse qui va être rapide, efficiente et efficace. On va illustrer tout à l'heure par un cas d'usage assez simple, comment au sein d'une entreprise, je peux accélérer cette automatisation des communications entrantes, euh, par euh, la mise en place de robots ou d'automates de, ou de couplés à de l'intelligence artificielle on a ici euh, quelques gros mots euh, qui vont peut-être vous faire peur vous dire oui mais ces communications euh, que je veux mettre en place avec mon client euh, via un SVI conversationnel par exemple, ça qu'est-ce que c'est c'est quand je téléphone à euh, mon service client en fait je n'ai pas euh, accès à un téléconseiller classique mais j'ai accès à un téléconseiller qui est un robot et qui va prendre en compte votre demande, vous allez lui expliquer votre problématique si vous en avez une et une fois que vous avez terminé votre conversation, le robot lui va faire appel à ces différentes technologies qui sont autour pour comprendre le besoin qui a été exprimé et pouvoir au mieux, rediriger cet appel ou prendre en compte en tout cas euh, la demande de votre client pour euh, lui faire une réponse qui est satisfaisante. Le client, lui, au lieu d'avoir une petite musique qui dure 15 à 20 minutes parfois, il aura tout de suite accès à euh, quelqu'un, donc à ce robot, pour prendre en compte sa demande et pour lui effectuer une réponse qui sera immédiate. Soit on lui dit... Euh, euh, nous avons bien compris votre demande et euh, nous vous mettons en relation avec le service approprié euh, directement. Donc ça, ça permet d'avoir des raccourcis dans les différentes prises en compte des clients. Soit ça lui demande de potentiellement de lui faire un, un rappel, ou bien ça peut même lui répondre directement à sa question. Puisque si c'est une question récurrente, simple, ou auquel il est parfois aisé de répondre, eh bien, euh, on peut effectivement lui répondre directement sans être passé par euh, un téléconseiller qui aura pris en compte son, son appel. La même chose s'effectue par euh, des différents emails que vous pouvez envoyer, euh, par exemple, euh, aux relations clients. Aujourd'hui, vous avez des exemples euh, très parlants. où, Par exemple, euh, eBay, euh, quand vous envoyez un, un message euh, par mail, 100% des messages sont traités par des robots. Donc, il n'y a jamais personne qui lit euh, vos messages euh, chez eBay. C'est des robots qui, qui traitent vos demandes et tout ça en complète transparence. Vous en rendez pas forcément compte parce qu'aujourd'hui, le niveau euh, de réponse et la qualité qui a été apportée à euh, ces différents euh, communications, en tout cas ces modes de réponse en termes de communication, sont tellement performants et euh, que en fait vous en rendez pas compte et que le le service est correctement délivré. Je vais passer à un, à un cas d'usage euh, qui permet d'allier l'automatisation, la satisfaction client, peut-être vous êtes aussi plus parlant. Donc là, j'ai mis un message simple, euh, un, un schéma simple, qui permet en gros, euh, dans un contexte de centre de relations client, d'avoir automatisé une partie, en tout cas, de toute cette relation. Là, on est, euh, on est, chez, euh, on est sur le premier cas, donc un, un client qui appelle le centre de relation client, et qui, au lieu de tomber sur une petite musique ou sur un, un téléconseiller, donc euh, exprime son, euh, son besoin euh, à un callbot, donc à un robot qui va prendre en compte sa demande. Sa demande va ensuite être analysée par euh, l'intelligence artificielle derrière. Donc, on va aller chercher les, les nuages de mots, on va aller chercher des, des compréhensions, des, euh, des termes. On va aller euh, analyser toute cette partie-là et ensuite euh, rediriger son appel vers un cas, euh, vers le service adapté. Par exemple, on a un appel d'un client qui euh, à une fuite dans dans sa baignoire et appelle et appelle le centre de relations clients pour avoir les services d'un plombier. Donc en gros, au lieu de d'avoir un téléconseiller qui lui répond, il exprime tout ça sur une bande magnétique qui est analysée et on peut rediriger directement son appel vers le service de, de plomberie qui va prendre en compte sa demande immédiatement. Donc ça, ça permet d'avoir un raccourci assez simple et de d'avoir une satisfaction client élevée puisque lui, il a, il a exprimé son besoin euh, tout de suite, il a été pris en compte tout de suite et sa demande a été redirigée tout de suite. Donc ça, c'est vraiment l'immédiateté dans la relation qui est, euh, qui est importante à prendre en compte. On peut faire la même chose, typiquement, sur l'envoi sur de mail. Donc, euh, j'envoie un mail pour dire euh, « j'ai une fuite dans ma baignoire » Euh, j'aimerais avoir les services d'un euh, plombier donc j'envoie ce mail à mon service de relation client qui lui va réceptionner ces mails euh, et vont les lire avec des, euh, des automates ou des robots qui vont prendre en compte la demande l'analyser, bien vérifier que cette demande a bien effet euh, que cette demande est bien comprise et de rediriger cette demande directement au bon service. Ça peut répondre automatiquement également au client, lui disant « la demande a été prise en compte, nous avons redirigé euh, votre prise en compte euh, au service euh, de plomberie, qui va prendre contact avec vous dans les plus brefs délais, et euh, au moins le client est satisfait puisqu'on a eu tout de suite une prise en compte de sa demande qui a été qualifiée et qui en plus répond clairement à son besoin ». On ne lui a pas demandé là de d'aller au, au service euh, au service réclamation. Euh, donc on a bien redirigé sa demande, on l'a prise en compte. Et en plus de tout ça, ce qu'on voit pas encore illustré de tout ça ici, c'est qu'on a pu tracer dans les outils internes la prise en compte de cet appel, la prise en compte de ce mail, euh, et de le mettre directement associé sur la fiche client. On peut avoir par la suite cette traçabilité également qui, qui sera suivie et qui permet d'avoir un, un suivi rapide du, des différents clients donc euh, on peut également avoir des, des cas d'usage qui sont euh, qui sont aussi euh, exposables en tout cas dans les différentes entreprises pour, les, euh, pour le client interne, donc moi j'appelle parce que j'ai un problème informatique à mon service informatique et la demande peut être traitée de la même manière. Donc on voit ici un cas d'usage assez simple qui permet d'allier euh, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle tout en ayant une relation client qui soit on va dire améliorée en l'ayant en partie déshumanisée. Voilà, j'espère que cet exemple vous a donné euh, euh, envie de. Passer un petit peu dans, dans l'ère de l'intelligence artificielle, même si là on reste sur des choses qui sont plutôt de haut niveau, mais euh, qui permettent d'illustrer en fait un, un cas d'usage assez simple par rapport à ça. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts à y aller En tout cas, euh, moi je vous remercie euh, pour euh, votre écoute. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais y répondre avec grand plaisir. Alors, je vais voir s'il si y a des questions qui sont présentes dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, il n'y a pas de questions a priori. En tout cas, euh, euh, n'hésitez pas. Ah, si, je vois qu'il y a des choses qui apparaissent. Non, en tout cas, le, le webinaire sera disponible sur euh, sur le site internet euh, talent dès cet après-midi. Euh, pour être euh, vu et revu, vu ou revu pour certains. Euh, dès le début d'après-midi, et euh, on compte sur vous également pour euh, pour être présent aux, aux autres webinars de, de notre semaine de l'automatisation, euh, puisque dès demain, on va, euh, avec Philippe, euh, vous présenter l'automatisation et l'intégration des API cognitives. Ce jeudi, euh, le low-code qui est complémentaire à la Smart Automation avec Samuel et Benoît, et, euh, et vendredi, euh, là, on vous expliquera comment passer à l'échelle au niveau de l'automatisation avec euh, la participation exceptionnelle euh, de Pascal Piecos, euh, de euh, Crédit Agricole Consumer Finance, euh, accompagné d'Elias. Je vois peut-être qu'il y a des questions qui apparaissent. Non J'ai perdu. En tout cas, j'espère que le contenu de ce webinaire vous a plu, vous a plu. Donc, la vidéo sera disponible sur le site en replay. N'hésitez pas à nous contacter si vous, allez, si vous voulez aller plus loin. Sur la RPA, l'automatisation, le couplage avec l'intelligence artificielle. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et eh bien à très bientôt si vous n'avez plus de questions. Merci.